Bah alors, on voit rien Bah oui, c'est normal. <rire> bah C'est normal, je n'ai pas allumé la lumière. <rire> bah, oui, bah oui, mais vous savez pourquoi j'ai pas allumé la lumière Tout simplement parce que, regardez, je vais faire un geste magique. Et là, on va se voir. Attention, attention, vous êtes prêts Et là, on se voit. C'est pas beau, la vie. Et non, je n'ai pas allumé la grande lumière dessus. Et je viens d'allumer une lumière que je vais vous présenter dans cette vidéo. Ah <rire> Alors je vais vous expliquer le concept de cette vidéo Hashtag. Mais d'abord un petit peu de lumière s'il vous plaît Un poil mieux Alors cette vidéo, de quoi s'agit-il Qu'est-ce que je vais vous présenter J'ai été contacté par la marque BenQ, qui est une marque d'informatique qui produit notamment des écrans d'ordinateur, comme j'en ai actuellement deux devant moi. Et la marque BenQ m'a dit bonjour Sangolego, votre coupe de cheveux est admirable, vous avez un décor des plus séduisants. On ne parle pas assez de votre calvitie descendante, mais lorsque vous aurez notre nouvelle lampe Screen Bar, on ne verra que ça. On reflètera la beauté de votre crâne avec nos lumières. Et quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit: ça mon pote, c'est oui d'accord. Autant éclairer mon bureau, mes ordi, faire mon travail le soir sans m’abîmer les yeux. Je m'en fous, mais qu’on éclaire mon crâne, quand tu auras plus un seul cheveu dessus, Là, je dis oui Là, on est d'accord Alors, évidemment, non, il n'y avait pas marqué ça dans le mail. Rangez votre team premier degré. Mais BenQ m'a effectivement contacté pour me présenter le produit ScreenBar. Alors, qu'est-ce que c'est la ScreenBar C'est tout simplement une lampe que l'on vient poser sur un écran d'ordinateur. Alors, c'est une lampe que moi, je qualifie d'appoint. C'est-à-dire que c'est pas une lampe comme le spot que j'aime pour éclairer pendant les vidéos. C'est une petite lumière annexe qui va venir éclairer à un endroit particulier. Et la ScreenBar, Propriété en fait, ce sera vraiment ce, ce, hein, sa raison d'être. C'est tout simplement de pouvoir éclairer votre écran sans vous niquer les yeux quand vous regardez dessus. Donc la screen bar, elle sert à ça. Alors la screen bar, elle ne sert pas qu'à ça. Puisque, comme je vous l'ai dit, c'est une lampe d'appoint de bureau. Elle vous permet également d'éclairer votre bureau. Et là, vous allez vous dire, mais quel rapport avec les LEGO Sango Tu nous racontes pour l'instant un placement produit dont moi, là, je ne vois pas l'utilité. Bon, bon, bon. Eh bien la screen bar. Elle va tout simplement me permettre d'éclairer mon bureau pendant les lives. Et là, vous vous dites, quel live, Sango Ça fait deux mois que ne fait pas live. Je suis d'accord avec vous. Mais la screen bar, elle me permet d'éclairer mon bureau par le haut, par mon écran d'ordinateur, comme vous pouvez le voir sur les petits plans que je vous dispose allègrement. Bon, et bien comme ça. Pour tous ceux qui sont venus sur les live, vous le savez, éclairer mon bureau, c'est un calvaire puisque je n'ai pas de lampe d'appoint sur mon bureau, je n'ai que le gros spot et les petites LED ici, mais qui n'éclairent pas, alors que maintenant j'ai une petite lampe et je vais vous faire une petite démo, évidemment je vais vous faire une petite démo, vous allez voir à quel point ça éclaire bien, je couperai toutes les lumières. Dans la pièce, je vais juste installer la screen bar, l'allumer et vous allez voir à quel point ça fait de la lumière. Alors vous imaginerez bien que quand on en plus, on aura les lumières pour le décor, on verra vachement mieux. Alors parlons un petit peu plus sérieusement, comment est-ce qu'il s'utilise réellement ce produit de la marque BenQ Eh bien tout simplement, il s'appose sur votre écran d'ordinateur et vous avez des petites fonctions allumer éteindre première fonction deuxième fonction c'est qu'il a un petit bouton de réglage automatique qui va s'adapter à la luminosité de votre écran et de votre pièce comme ça il ajuste lui-même la luminosité dont vous avez besoin pour ne pas vous fatiguer les suites déjà ça c'est exceptionnel. Je veux dire, on en arrive à un niveau de technologie où on peut faire ça, alors qu'avant, c'était juste au cliquet ou on pouvait même pas le faire. Troisième fonctionnalité, c'est de pouvoir changer la température de la lumière. Vous savez, vous pouvez avoir des lumières jaunes, des lumières blanches, et vous pouvez varier un petit peu entre les deux. Il y en a qui vont préférer la lumière jaune, d'autres qui préfèrent la lumière blanche. Moi, je sais que je suis un peu plus lumière jaune, sauf pour les lights où je vous mets de la lumière blanche, parce que comme ça, vous avez une meilleure couleur sur les pièces. Et enfin, la quatrième Option, bah c'est tout simplement de pouvoir régler l'intensité par vous-même de cette lumière. Donc soit vous décidez d'augmenter l'intensité, soit vous décidez de la diminuer. Voilà, je veux dire ça déjà, c'est très bien. Ça se branche en USB. Ça peut même se brancher une prise murale via la petite prise USB. Ça, c'est très bien. Vous pouvez sinon le brancher à l'ordinateur. La lampe est évidemment ajustable. Vous pouvez la faire tourner comme ça pour éclairer un peu plus loin, un peu plus proche de votre écran. Moi, ça veut que je la mets en cascade pour directement que ça éclaire mon écran. C'est plutôt pas mal, je le reconnais. Et outre un design futuriste, ergonomique. Je veux dire, je le pose sur mon écran, ça ne se voit presque pas, c'est très léger, c'est très petit, je peux même fixer ma webcam dessus, c'est pensé pour. Eh bien, le dernier avantage de cette screen bar, c'est que vous pouvez même régler les lumières, les intensités, via un petit pad contrôleur posé sur le bureau, au lieu de directement aller appuyer sur la lampe. BenQ a pensé à tout. Alors, évidemment, ça c'était la présentation, comme ça, je vous le présente comme ça. Maintenant, je vais vous faire la petite démo. N'est-ce pas Et puis on se retrouve tout de suite après pour, moi, mon petit avis quand même sur ce produit Alors, vous avez vu la petite démo, et moi je vais vous donner mon avis là-dessus, et je vais être hyper objectif. C'est pas parce que BenQ m'a envoyé ce produit là que je vais dire ah, ah, Qu'est-ce que c'est bien ah. Mais en effet, qu'est-ce que c'est bien ah, ah, ah. Et oui, en vrai, cette lampe, je la trouve géniale. Pourquoi Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit euh, dans cette espèce d'intro un peu très longue, euh, c'est une lampe qui se glisse directement sur l'écran de l'ordinateur. Donc, elle ne prend pas de place puisqu'elle vient se mettre en hauteur. En plus de ça, on peut régler les intensités, les chaleurs, les lumières, etc. Donc, ça, moi je trouve ça très cool parce que c'est vrai que je suis un peu chiant niveau de lumière, surtout pour les vidéos et les streams YouTube. Donc ça, c'est top. Et en plus de ça, vraiment, je vois la différence. Quand moi, je travaille le soir, parce que je travaille beaucoup le soir et de nuit, et même quand je joue euh, de soir et de nuit, et eh bien, je ne défonce pas les yeux. Souvent, je finissais avec un petit mal de tête, et même j'ai des lunettes, de repos pour l'ordinateur. Et maintenant que j'ai la lumière, j'enlève parfois mes lunettes parce que mes yeux sont déjà suffisamment reposés avec lumière. Donc ça, c'est top. En plus de ça, vous avez pu le voir dans la petite démo, ça éclaire quand même très bien. Et pour les streams, ça va être un maxi avantage puisque moi qui cherchais une solution pour avoir de la lumière sur le bureau, je viens de la trouver. Elle est facile, ça éclaire bien et ça, c'est top. Franchement, je ne vois vraiment pas ce qu'il y a à redire sur cette lampe. Alors oui, c'est vrai qu'il faudrait que je me dote du petit PC contrôleur parce que. Appuyez toujours sur les boutons, ça fait tendre le bras, c'est un peu relou, mais vraiment, là, on chipote, euh, on chipote un petit peu. La lampe se fixe facilement. Par contre, c'est vrai que j'aurais peut-être... En tant que YouTuber, streamer, aimer une meilleure, on va dire, plateforme sur le dessus pour pouvoir fixer la webcam, c'est un petit peu bancal. C'est parce que moi, dans mon setup, bah, la lampe vient se mettre en dessous de la webcam. Alors, peut-être que pour d'autres, ça changera, mais voilà, ouais, moi, c'est comme ça. Mais au-delà de ça, c'est un produit hyper bien, hyper fini. Les lumières sont très bonnes, c'est de la laine, donc ça reste longtemps. Honnêtement, je suis vraiment agréablement surpris et je suis très content que BenQ m'ait envoyé ça parce que bah, c'est un produit dont je ne connaissais pas l'existence, disons-le honnêtement. Et maintenant, je me dis, ben c'est vraiment bien. En fait, c'est vraiment très bien. Alors, je vous conseille la screenbar de chez BenQ. Tous les liens sont dans la description si vous voulez l'acheter ou au moins regarder le prix du produit, etc. Bah ben voilà. Moi, honnêtement, je suis hyper satisfait. On en reparlera dans le live, mais vous me direz si vous avez trouvé une différence ou pas. Avec la screen bar, donc voilà, ça sera à vous de me dire ça. Moi, jusqu'à l'heure actuelle, j'avoue que ça a quand même pas mal changé mon éclairage, tant sur la manière dont je travaille que tant sur les petits tests que j'ai fait pour les F, parce que oui, j'avais testé tout ça avant. Donc voilà, je suis très content, j'espère que cette petite présentation, bah, cette petite vidéo un petit peu hors du commun, vous a plu, c'était notre première petite vidéo Hashtagade, et moi je trouve ça très drôle à faire Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé Dans les commentaires, et puis bah écoutez, on se retrouve Prochainement en live, ça va revenir Oui, ça, ça revient, je vous le dis, ça revient Ça va revenir même avant septembre bah, Je vous tiendrai au courant sur la chaîne YouTube Prenez soin de vous, passez de très bonnes fins de vacances Et on se dit à bientôt, ciao les amis Allez, j'ai envie de faire ma vidéo